Yo les potos, j'espère que vous allez tous à la forme moi ça va impeccable, hein? beau soleil, enfin, salut, beau soleil et tout. Pas trop de vent, parce qu'on a eu du vent en permanence en ces temps-ci, donc, donc ça fait du bien, c'est une année avant, du vent, du vent, du vent, cest on est foutu, c'est la mort, c'est la mort de la société, les éclos ont raison, cest tellement. on aura du vent. Bon bref, <rire> trêve de bêtises. Alors aujourd'hui, je vous parlais de la Benelli. attendez, putain, elle a coupé la direction, merci, ça fait plaisir. En même temps, vous allez me dire, j'avais qu'à arriver un peu plus doucement. Bon, la Benelli 402 Tornado R, je crois qu'elle s'appelle. Alors, euh, une marque... Euh, il, enfin, c'est chinois-italien. Enfin, c'est plus maintenant chinois qu'italien, quoi. À la base, Benelli est hein, italien. Euh, ils ont coulé, ils ont fait faillite. Euh, donc, ça, c ça, c euh, ça a été racheté donc par, les, par les, les Chinois. Ils sont majoritaires. Donc, on va dire qu'ils ont gardé quand même leur technologie. Si on, peut pas, si on peut parler de technologie chez les italiens parce que vu comme ça tombe en, en rade en permanence mais bon, <rire> je vais me faire encore des amis mais euh, ben je sais pas, quand je vois par exemple, j'ai un ami qui a pris une, une Dugati Street Fighter V4 euh, il a mis 35 000 euros dans la moto, qui est à peine de sortir, il a déjà des fuites de, de liquide de refroidissement et fuites d'huile euh, à partir de là, bon, tu ouais, t'as compris, hein. donc euh, c'est pour ça... <rire> On va dire qu'ils bon, ils ont repris la technologie donc, italienne de chez Benelli et comme ils sont majoritaires, ben maintenant voilà. C'est des motos italiennes. C'est un peu comme quand j'avais fait la vidéo sur Philips, attendez, ça freine. Euh, ils sont majoritaires à 70% dans, dans la marque. Donc maintenant les télévisions Philips ne sont plus du Pays-Bas, sont chinoises en vérité, matériel et tout. C'est pour ça que maintenant Benelli n'a d'italien que de nom parce que tout le matos, que ça soit, tout tout, tout, tout, tout est, tout est euh, fabriqué et assemblé en Chine. Euh, ils n'ont gardé que le nom pour attirer les gens. Euh, et ils ont gardé les designs, voilà, italiens, je dirais. Mais sinon, tout le reste, c'est du 100% chinois, pure souche. Donc, il n'y a pas de... à moitié ou à demi, comme ils font certains. Ils me disent, oui, mais ça reste quand même italien. Non, non, non, c'est chinois à, à 400%. Les pièces sont fabriquées en Chine, c'est assemblé en Chine, c'est du chinois, voilà. il y a peut-être à la limite, ils gardent juste les designs, voilà, ils doivent avoir quelques bureaux d'études à la limite en, en Italie où ils font travailler certains Italiens pour leur faire des designs, euh, tout le reste ça reste du, du chinois, donc c'est pour ça. Je sais qu'à chaque fois, je me fais des amis et j'assiste et j'assiste disant j'essaie de prévenir les gens. Mais est-ce que je conseille ce genre de moto Ben non, je vais vous dire honnêtement. Je vous dire, ah, si vous voulez une 400 cm3, une sportive, prenez une Kawasaki, euh, euh, comme ça s'appelle ZX, ZX4RR, qui va sortir là, très très prochainement en France. Elle sera vendue certes à 10 000 euros comparé à celle-là. Je crois qu'elle est dans les 6-7 000 un truc comme ça. Mais au moins, tu as de la qualité. Tu as de la qualité japonaise, ça va rouler, c'est comme la mienne. Euh, voilà. Je ne suis pas emmerdée, elle a 12 500 km, ça fait deux ans que je l'ai, elle démarre au quart de tour, d'été comme l'hiver, elle consomme pas, elle m'emmerde pas, je veux dire, elle... bien sûr, ça demande un minimum d'entretien, ça veut dire qu'il faut faire des tensions de chaîne machin comme ça, je ne dis pas que c'est zéro entretien, comme... comme toute moto au monde, mais la moto t'emmerde pas. Je ne sais pas sans arrêt au... au concessionnaire pour dire, voilà, j'ai une fuite, euh, j'ai la boîte qui craque ou qui casse, j'ai le moteur qui tourne mal, qui démarre pas, j'ai des problèmes aux... aux soupapes et tout ça, ou je ne sais pas quoi, ça tourne impeccable. Et, et d'ailleurs, il faut savoir aussi une chose, c'est que pour parler vraiment de fiabilité, il n'y euh, a pas que simplement la finition, il y a aussi la fiabilité. Par exemple, moi, le jeu aux soupapes et, les, et la chaîne de distri, ça a annoncé tous les 30-35 30, 30 35 000 sur ma moto, mais plein de, de possesseurs de ma moto, euh, en vérité, sont arrivés à 40-50-60 000 km et ça tenait toujours. Ils ne l'ont fait qu'à partir de 60-70 000 km, donc pour vous dire, c'est vraiment, vraiment, j'ai le voulais ça me saoulait à ce c'est vraiment vraiment de la qualité c'est ça que je veux dire sur les trucs chinois ça n'existe pas ça, ça le, le jeu au soupa pour les chaînes de district tu, le, enfin, au moins, au moins, au moins la, les, les jeux au soupa tu dois les vérifier tous les 15, 15 20 000 km. je peux témoigner ta terre à louper ça parce que ça pardonne pas hein. ça se dessert souvent les écrous et puis, il y a plein d'autres choses qui rentrent aussi en ligne de compte, c'est même les plastiques et tout. Vous rappelez, vous rappelez-vous, j'avais acheté un capot de sel pour ma moto sur AliExpress, donc chinois. Sur le moment, même moi, je me suis fait appâter, je me suis dit « putain, c'est pas cher, c'est le top et tout ça ». Et au final, les plastiques se décolorent, c'est pas de la qualité, ça reste du pâclage, quoi. je veux dire tout simplement. Donc c'est pour ça, méfiez-vous de ces motos. Oui, ça, ça, ça vous a sur les prix. Oui, ça, ça, ça peut paraître trop Mais en vérité, tu t'apercevras que ça demande énormément d'entretien. Tu es très souvent au concessionnaire pour faire des réglages. Parce que c'est des moteurs qui se dérèglent souvent. Ça ne dure pas aussi longtemps qu'une japonaise. Ça, une, une finition des plastiques qui vieillissent très mal au soleil et tout ça, donc méfiez-vous de ce genre de moto, je sais que c'est chiant, certains vont me dire oui mais j'ai pas les moyens de m'acheter une japonaise, maintenant les prix commencent à devenir pratiquement les mêmes, mais il vaut mieux que tu économises plus longtemps et acheter de la qualité que d'acheter de la merde, c'est ça que j'insisterai toujours, mieux vaut euh, mettre de l'argent de côté, ben, c'est malheureux mais c'est comme ça, mettre de l'argent de côté mais au final d'acheter de la qualité que d'acheter des motos euh, chinoises, où tu auras plein d'emmerdes, où tu seras tellement dégoûté que non seulement tu auras perdu de l'argent à acheter cette merde, et en plus tu n'auras plus d'argent pour acheter autre chose, et tu vas te retrouver avec un poids mort sur les bras, une merde qui, qui, va, qui va te pourrir la vie et qui va t'apporter aucune satisfaction. Voilà, c'est pour ça, est-ce que je conseille ce genre de moto Non. non. Je te, franchement, je vais être parfaitement honnête avec vous, non. Euh, achetez, si vous voulez un 400 sportif, achetez la, la ZX4. 4R ou 4RR qui va sortir de Kawasaki, acheter une rs 660, euh, acheter une CBR650R de chez Honda ou, ou un truc du genre, mais pas des trucs chinois. C'est de la merde, c'est de la chiasse, ça vaut rien du tout. C est, c est, voilà, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, ça se défend si vous avez, euh, si vous voulez absolument mettre autre chose en commentaire. Mais moi, vous connaissez mon avis dessus. Je préfère acheter de la qualité que d'acheter de la double. Voilà. Bon allez, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite bonne continuation. Entendu, je crois qu'il passé. Bon ride, merci de m'avoir écouté et je vous dis à prochaine. Ciao ciao.